Écoutez-moi le les malins sapiens, j'espère que vous allez bien. Vous avez habité à ce que j'ai dit, évidemment, c'est le but. Alors, ça va être la vidéo qui va faire mal. Ça va être la vidéo qui va piquer. Ça va piquer, ça va lancer et ça va repiquer derrière. C'est évidemment le meilleur deck de la méta. Et le meilleur deck de la méta, malheureusement, euh, pour vous. Alors, presque malheureusement pour moi, finalement, parce que même si j'adore ce deck, même si j'ai fait plein de performances cool en tournoi avec ce deck, bah finalement, euh, voilà, je serais pas contre un petit nerf. Alors, la liste. Elle a totalement changé, évidemment. Euh... Non, pas du tout. Il y a juste la Captain Marvel. Euh, parfois, il y a Vision dans certaines euh, versions. Avant, il y avait Aero. Aero est un peu moins forte. Donc, voilà. On est sur la liste ultra, ultra, ultra classique. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est presque la, entre guillemets, la nouvelle decklist, euh euh, là, je suis au premier degré euh, parce que la liste, on va dire, la plus classique dans, évidemment, cette nouvelle méta, c'est euh, avec Vision à la place de euh, la Captain Marvel. Et finalement, Captain Marvel, il euh, y a un joueur qui est très, très, très fort, qui gagne beaucoup de tournois en ce moment, qui s'appelle euh, Moyen ou Moyenne. Et il joue Shuri Zero, et euh, voilà, j'ai tendance à lui faire confiance. Et il joue justement chouri Zero avec Captain Marvel, donc voilà. Euh, je pense que la version la plus forte à l'heure actuelle, c'est cette version là. Mais si vous mettez Vision à la place de Captain Marvel, c'est franchement la même chose. Le but du deck, c'est euh, finalement bah, de jouer un peu d'early game, d'avoir euh, quelques points au début avec le Sunspot, Aero, Titania. Euh, on a évidemment la protection de nos grosses créas, Armor et Cosmo, et on a euh, la Shuri, la Shuri qui va nous permettre de doubler euh, la puissance de la prochaine carte. Alors, le nerf de Shuri qui pourrait être intéressant et en même temps rendre toujours le deck viable, pour moi ce serait peut-être faire que, je sais pas, la, la prochaine carte jouée est plus 5 de puissance ou plus 6 tout simplement ne pas faire des combinaisons où le red skull il va être à 26 et le tasmaster va être à 26 parce que finalement quand on y pense bien 30 ou 26 ça change pas grand chose par contre peut-être le passé à 11 euh, alors après on se serait peut-être un peu trop faible mais le passé à 11 ferait que la carte euh, passe à 22 avec shuri 22 tu peux arriver à battre enfin 22 si tu as un deck de points un deck patriote un deck mister négatif n'importe tu peux faire les 22 il y a plein de decks qui font 22 bon 26 c'est un peu compliqué on a le tasmaster master pour le copier et on a la chiol qui est intéressant avec le sunspot pour juste justement les tours 6, faire Shihulk et... Euh, Shulk et Taskmaster, on part en game. C'est toujours bon de savoir comment fonctionne euh, ce deck-là, même si vous le détestez, parce que ça va vous permettre de mieux le contrer. Parce que dans cette vidéo, et je l'espère en tout cas, on va perdre. On va se faire éclater de temps en temps. Et justement, euh, quand on va se faire éclater, bah, c'est intéressant de voir comment on se fait éclater pour que euh, ça puisse peut-être vous donner des idées sur le deck à jouer. Alors, il y a plein de cartes, évidemment, qui contre ce deck-là. À l'heure actuelle, ce deck-là, il est dominant, mais il n'est pas ultra-dominant. Alors, il est dominant pour la simple et bonne raison. Euh, on va faire armor ici. Oui, la, euh, ça, ça, ça pique un peu. Euh, alors, à l'heure actuelle, pardon, ce deck-là, il est dominant parce que c'est, on va dire, le deck le plus polyvalent, le plus stable de la méta qui, en plus, fait des points et, ensuite a, et, et en plus, pardon, a quelques petites cartes un peu counter, genre le cosmo, genre l'armor, etc. Euh, mais il a des counters. Il a des counters, c'est juste que ses counters ne sont pas assez polyvalents. Euh, Dirons-nous, il a des très bons counters dans la méta. On va faire ça. On va le battre ici. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il joue. Ah, mais j'ai un play, en fait. Si je fais Cosmo ici, je sais ce qu'il va faire. Je pense que là, il va jouer Electro. On va... Bon, c'est lui qui a l'init. Mais en fait, j'ai envie de Polaris au mid. Ramener Wolverine et contrer son Galactus. Je pense qu'il joue Galactus. Euh, on pourrait snap ici, mais on est sympa avec... Alors, on va pas snap dans cette vidéo, parce qu'on connaît les snaps. Hein. Dès que vous avez Shuri, vous snappez en général. Et, euh, et puis, vu que déjà, on joue un deck d'enfoiré, donc on va pas en plus voler les points à nos adversaires. Mais je vous dirais quand même quand snapper. Donc euh, là, normalement, voilà c'est un deck Galactus. On est censé snapper parce qu'on a la sortie qui va le contrer. Donc là, on peut juste faire tranquille tranquillou euh, ici, par exemple. Remarque il y a Krakoa qui, qui va le contrer aussi Je pense que je vais quand même faire ça Je pense que je vais quand même faire ça Le Octopus que c'est chiant bah, Pas tant en vrai Est-ce que j'ai quand même des points mine de rien Ça me va faut pas qu'il ait Galactus au mid, hein, sinon on est vraiment très mal. Mais j'avoue que ce serait magnifique. Hein. Si son Galactus va au mid, sachant, sachant qu'il ne contrôle pas, c'est hein, Cracor. Hein. Il snap, ça veut dire que son Galactus il va au mid, et j'ai envie de voir ça. <rire> euh... Alors, il y a d'autres versions avec ce deck-là. Vous avez la version euh, 0, euh, 0 euh, la, version, euh, soron, et la version soron pardon. Mais la version Sauron, elle est un peu moins forte. Le problème de la version Sauron, c'est qu'on peut pas jouer Armor Cosmo. En gros, on va jouer euh, Tempo. C'est-à-dire qu'on va jouer Bonimo, machin, on va jouer beaucoup plus de points. Mais un peu plus comme un deck Tempo, voilà. la version est moins forte évidemment. Armor et Cosmo, en plus de protéger notre Red Skull, notre Taskmaster She-Hulk d'un Chang-Chi, ce genre de truc, euh, ou Cosmo de Valkyrie, hein, parce que Valkyrie c'est la carte counter, Bah finalement en plus de cela, j'ai cliqué, hein, ouais, euh, on va pouvoir bloquer par exemple Galactus avec Cosmo. Euh, bah, Cosmo bloque pas mal de choses. Si on joue contre un deck qui va sacrifier des choses, Armor est très intéressante. Donc on échange notre main... Il y avait Galactus, évidemment. On aurait gagné. Hein. S'il n'y avait pas eu Krakoa, on aurait gagné avec, euh, avec... On aurait fait Polaris au mid, ramener Wolverine et ça aurait contré son Gala. Et puis on a gagné, évidemment. Donc vous voyez, là, on a, on lui a pris qu'un point. Mais si on snap, vous voyez, on va prendre deux. C'est une situation, un, un spot où on était vraiment très très bien. Et c'est magnifique. Euh, comme toutes les vidéos, rapidement, je ne veux pas le faire dans toutes les vidéos, mais je le rappelle, c'est important pour mon travail. Si vous voulez me suivre sur Twitch, si vous voulez me soutenir sur Twitch, les streams de Marvel Snap c'est le mardi et le jeudi de 10h, de 10 c'est ça. Euh, on va le faire quand même même pour l'île de Mur. De 10h à 19h. 19h-20h. Donc voilà. Twitch.tv The fish Enfin vous allez sur Twitch, c'est The fish to De toute façon, sur Marvel Snap en général, je. On n'est pas un million de streamers non plus. Euh, je vais le jouer. Même si je casse. C'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment de profiter de l'île de Mur. Ici. Euh. Et vous avez une offre exceptionnelle, évidemment, l'offre HelloFresh, vous pouvez la voir dans commentaires et descriptions, euh, qui vous permet de commander des produits d'exception, vraiment d'exception, des recettes dingues, et avoir une offre hyper intéressante sur le plan financier, vraiment. Encore une fois, je le redis, mais j'engage ma responsabilité sur cette offre. Elle est formidable, vous allez adorer. Et en plus, avec le prix de tous les produits qui explosent, franchement, vous allez manger pour peu cher, pour très très peu cher, et vous allez manger vraiment des trucs de fou quoi, franchement euh, des, des, des produits que même au restaurant il euh, y a plein de chefs qui pourraient pas le faire, sincèrement. Enfin moi j'adore, je suis un fan des l'eau fraîche mais... Je parle avec le cœur mais je parle avec la raison aussi. On va aller là. Vraiment... Euh, euh, ah. Euh, non là peut-être, je sais pas. dire. Ça c'est un peu tricky. On va faire ça. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, vous avez l'offre euh, dans les commentaires, dans les descriptions. Que vous aimez ou non les, les entre guillemets euh, cuisiner vous allez dans tous les cas faire des économies juste sur les produits bruts que vous achetez voilà pas évident sur ce j'ai tout dit Mais foncez franchement foncez vous n'allez vraiment pas le regretter euh, là écoutez c'est une situation qui est intéressante j'ai mon Taskmaster, j'ai mon She-Hulk. Euh, je pense que je vais passer. J'aurai 18 et 18. Je pense que 18 sur la Tour Touroscorp, ça devrait être ok. Et après, la question c'est est-ce que 18 sur She-Hulk? Après, il y a la Captain Marvel qui peut être tricky. C'est pas évident. Est-ce qu'il va pas ramener Lockjaw sur Mojo World Bon, c'est un gros deck aussi, Thanos hein. Mais vous voyez, grâce à cette combinaison, on aurait pu garder zéro en se disant bah on a rien d'autre. Mais en fait on aurait entre guillemets presque abandonné l'île de mur. Là on l'abandonne pas l'île la, de mur. Même si notre play il peut paraître bizarre. Einstein. On est devant d'ailleurs. On est devant. L'avantage c'est que c'est lui qui est devant en termes de points. Donc là on va faire. Euh... Ou alors on fait la captain. Non, on va passer. Écoutez, on va passer. Le Wundoo, on s'en moque. Bloc. Ah, direct. Après, on est devant à gauche. Hein. Je dis direct, mais en vrai, à gauche, on est devant. Vu qu'il a ramené le, le vieux Lich. Donc en vrai. Euh... Oh, par contre, le Thanos, il est énorme en termes de points. Ouais, il a un Thanos à droite. Putain, dommage, Pétard, pardon. Dommage à gauche, on était devant, mais cette power stone fait que bah son Thanos, il est.. il, est, il a beaucoup trop de points. Et je ne peux pas le battre. Ouais, c'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Je ne peux pas le battre. S'il n'y avait pas Mojo World, on gagnait. Vous voyez le Mojo World est un peu chiant ici parce que bah, finalement c'est un lieu qui est un peu faussé par. Euh, sachant que nous, on est peut-être le deck du jeu qui, qui en général met le moins de créatures sur les lieux. Donc euh, ma foi, bon. Va tout simplement abandonner je pense que s'il n'y a pas la power zone on gagne hein. on fait euh, on, on a juste à faire euh, shiulk à droite c'est 18 sachant qu'à gauche on a gagné donc euh, vous voyez là c'était intéressant L'île le mur nous a vraiment carré. quoi euh, le fait d'avoir joué zéro armor vous voyez c'est l'opportunisme c'est important de, de comprendre les lieux et pas juste jouer tout le temps nos cartes dans les situations les plus euh, adéquates vous voyez donc c'est pas parce qu'on a armor qu'on Zéro armor, ça, com ça ne combine pas ensemble, on est d'accord, mais là, avec les deux murs, il fallait. Donc voilà. Ça, c'est important à comprendre parce que c'est ça aussi le jeu. C'est pas juste jouer nos cartes et dire « Bon, bah, ma carte, elle est censée faire ça et je vais faire ça. » Sinon, on s'ennuie aussi. Si à chaque fois, on doit jouer nos cartes telles qu'elles sont censées être jouées, bah honnêtement, à un moment, on, on se fait un peu chier, quoi. Parce que on, on, c'est toujours les mêmes decks qu'on joue, c'est toujours les mêmes trucs. Et, et d'ailleurs, on ne gagne pas parce que c'est pas la bonne façon de jouer. Et si, justement, on arrive à comprendre à chaque fois les situations et Finalement, redécouvrir le jeu à chaque partie, c'est un peu ça l'idée. Ok. Oh, il ne doit pas jouer Killmonger s'il si joue Agent, j'imagine. C'est un deck Dino, Dark Oak Dino. Euh Je vais le bloquer à droite. Je peux le bloquer ici. Non je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça et ça. J'aime bien ce spot. devant à droite. Euh... Ça, ça peut aller soit à gauche. Go... Ouais, c'est pas mal. hein. faut qu'il fasse des trucs à droite, hein, dans tous les cas. On va, la... on va jouer la Marvel ici. Ah, remarque, on peut passer Sunspot. Non, on va passer Sunspot. Le Sunspot, même s'il récupère les Titanias, ça va être gros. Et c'est un lieu qui est un peu relou. Donc il snap, mais ça nous va. On est proche des d'Armor. La Queen, il a volé notre Red Skull ou notre Captain. On va voir Il a le dino Ouais c'est assez intéressant Et là on peut faire euh, Beaucoup de points ça et ça Bon c'est pas évident quand même Il joue et récupère la Titania, mais on a quand même pas mal de points ici. Ouais, on a quand même pas mal de points. Ouais, le Dino est un peu relou. Alors, je pense qu'on est, je pense qu'on, a, on a quand même perdu. Ah, quoique. Pas forcément, en vrai. Si je fais ça, pas forcément. Si je fais Shihulk et Captain... En vrai, la Capitaine, elle peut aller sur Titania. Ah, je... Écoutez, je vais tenter le play. C'est un peu greedy. Mais je me dis que la Captain Marvel, elle peut aller sur le lieu de Titania. Et... On va voir, on va voir. Vous voyez Donc, Je pense que c'est bon. Voilà. Là, je fais que je gagne à gauche et la Marvel va à droite. Plus haut, plus loin, plus et on gagne quand même à gauche. Et en plus, on a profité du Kunlun accessoirement avec le plus 2. Après je sais pas, vous voyez, bon, voyez l'intérêt là ici de jouer Captain Marvel, elle est exceptionnelle ici. Hein. Euh... Bon vous voyez il fallait quand même réfléchir parce que de, de prime abord comme ça je vous ai dit on a perdu, je pensais avoir perdu mais... Par contre je sais pas si la Captain Marvel elle voit le Kunlun ou pas. Est-ce qu'elle comprend qu'elle va prendre plus d'eux Parce que c'est ça aussi, dans le, dans le, dans le decision making est-ce qu'elle se dit bah si je me déplace en fait je suis pas à 6 de points, je suis à 8 de points. Ou alors elle se dit bah je suis à 6, bon 6 ça aurait suffi mais... Peut-être que s'il fallait 7 par exemple, est-ce qu'elle se serait quand-même déplacée Là le 0 évidemment n'a pas de sens, hein. on ne peut pas le jouer maintenant. On va prendre l'info. Euh, là on va le jouer. Parce qu'on a une curve derrière et on a envie quand-même de remplir Nidavellir qui est quand-même un lieu un peu chiant pour nous parce qu'en général on a quand-même, comme tout à l'heure avec le Mojo World, on a du mal à remplir les lieux comme ça. Donc là comme ça on peut Polaris, on s'en fout de faire son effet. Le petit Pola au mid. On va mettre la chourille au mid. Donc ça c'est bien. Lucky Barnes. Intéressant. On a l'initiative. Donc je pense qu'on va Cosmo ici. Ah En vrai c'est tentant hein, de Cosmo. Non. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est méga fort de faire ça. Et en fait ça me fait gagner la ligne Genre j'ai juste à faire ça et je gagne la ligne Voilà il va Carnage ou Venom Je pense qu'il va Carnage Et en fait juste ça j'ai gagné la ligne Vous voyez j'ai rien à faire C'est quand même fort hein. Le chouri le but c'est de gagner une ligne avec Ou deux Mais là j'en ai gagné avec un Cosmo Donc euh... d'ailleurs j'aurais presque pu snap Et en fait ça donnait l'info Le fait de snapper ça lui disait Bah mec j'ai armor ou j'ai euh, machin Il aurait pu changer sa ligne de play Bon je pense que je pense qu'en général il aurait fait ça Mais quand même Quand même quand même Quand même, quand même. Euh, ok, on va armor ici. Comme ça, on protège notre grosse créa. Si jamais grosse créa, on a. Donc là, on est censé snap. Hein. Vous voyez, une main comme ça. On a un T2, on a un T3, un T4. On a Shuri évidemment, la carte clé. Donc là, on est censé snap. Encore une fois, on va être sympa avec nos adversaires. On ne va pas snap, mais on pourrait, on pourrait. Euh... On polarise maintenant. oui. Voilà bon, ou ailleurs. Hein. Sunspot. spot. Ok, ok. Bon, le Xav, on peut le perdre tout de suite. Hein. Docteur Octopus. Ouais. Bon, le Taskmaster, on va copier Polaris. Je pense qu'on a perdu hein, au, au mid. Bon, Aero, c'est strong. Hein. Ah, on a eu Aero. Euh, ça a ramené Sunspot, c'est un peu chiant. Elysium. Euh, ok. Genre chouri. En fait, c'est juste dommage de ne pas avoir eu... Euh... Bon, on a quand même un peu de points au mid, il faut quand même qu'il fasse des choses. Donc c'était pas si mal. C'est juste qu'il a un peu tout détruit, mais en même temps, il nous reste Captain, She-Hulk, Red Skull. Il nous reste des bonnes cartes à piocher. Dommage, de, vraiment très très dommage de pas avoir euh, Sunspot. Parce que là, on va avoir sûrement pas mal de mana flottant au prochain tour. Il y a des chances qu'on fasse pas grand chose. Il a snap, mais let's go. Je la joue cette game. Hein. Je la joue, je la joue. Ouais, bon, c'est pas très grave, on a beaucoup de points. Euh, ouais, malheureusement. Master sur shield ok bon bah, c'est maintenant ah. bah, c'est pas si mal en soi bon. non parce que là je suis derrière dans tous les cas donc même si elle se elle pourra pas se déplacer en fait à moins que je gagne à droite Non si elle pourra pas Alors, le problème c'est qu'elle pourra pas se déplacer Ah si je l'avais eu avant ça aurait été j'ai vraiment pas eu de pot là sur Sunspot en vrai, vous voyez, si je fais ça, ça... Ouais, là, je suis à 7, donc non. Malheureusement, hein. c'est pas très grave, mais... Ici, il faut, faut accepter l'abandon. Le... Ouais. Bon, le Xav, on le savait, hein, pouvait nous tuer. Le Xav avec le... Avec l'Octopus, c'est ça qui nous fait perdre. C'est dommage, mais... Mais ça, ça empêche pas... Vous voyez, là, on n'a pas snap parce qu'on ne veut pas être prendre trop de points pour les adversaires. Surtout que... Euh... Voilà, on joue Choury, donc de base. Voilà, on a un deck qui... Euh... Enfin, pas besoin, dans cette vidéo, de vous montrer la puissance de Choury. L'idée, c'est de vous montrer les gameplays, de vous montrer les counters, etc. Voilà. Gagner ou perdre avec le deck, euh, je pense que ça ne peut... ça changera jamais. Euh... En tout cas, avant qu'il y ait des nerfs sur la carte ou sur le deck. L'image que l'on a du deck, on sait que c'est un destructeur, et puis voilà. Je pense, après, il y a peut-être des joueurs qui découvrent le deck, et c'est plutôt bien, mais voilà. C'est le meilleur deck du jeu à l'heure actuelle, mais ça a des counters. attention c'est pas genre invincible, et ça c'est quand même important je le rappelle encore une fois, je suis chiant avec ça mais le deck n'est clairement, clairement, clairement pas invincible et même quand vous avez Shuri T4, c'est pas invincible c'est juste qu'il faut arriver à à trouver des combinaisons euh... j'ai fait une erreur c'est juste que quand on joue contre ça il faut arriver à contrer soit son armor, soit son cosmo etc, ce qui est clairement faisable ouais, j'ai fait une petite erreur mais c'est pas très très grave J'aurais dû mettre 0 titania avant en fait. Là j'aurais profité, un... j'aurais eu un plus un plus un de plus. Un plus un d'attaque de plus. Mais bon. Oh, Patriote intéressant. Donc bataille de points. Donc là c'est pareil, hein, c'est un snap évidemment. Vous pouvez attendre le troisième le si vous voulez pour snapper. Mais en plus là on bataille de points. Patriote contre, euh, contre notre deck. Euh, voilà. En fait le Patriote c'est un... C'est un shuri 0, en un peu moins fort, dans le sens où il laisse jouer l'adversaire en général. Nous on laisse aussi jouer l'adversaire, quoique en plus on a Cosmo Armor, mais lui il laisse vraiment jouer l'adversaire, sauf qu'en termes de points on est un peu devant, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même perdre. Ok. Donc là, vous voyez, on a gagné la ligne avec le Red Skull. Et puis, on va gagner avec ça. Soit à gauche, soit à droite. Il peut jouer Chang-Chi, il faut faire gaffe. Faut être comme vous voulez, ploum ploum ou pas ploum ploum. Donc, le task va copier Red Skull qui sera à 27. 27 sur la ligne. Vous voyez, simple efficace. Bon, après, voilà, hein, avec... Euh avec armor, 0 titania, vous voyez, il y a quand même une curve qui est bonne. Euh, mais c'est pour ça que juste Shuri en main, parfois, faites attention. Si vous avez Shuri en main et vous avez, euh, que vos T5 et vos T6 en main, le, le snap est quand même peut-être un peu exagéré. Euh, sachant que Shuri seul ne fait pas gagner. Encore une fois, Shuri créa créa, ça fait pas gagner dans cette méta. Il y a des Valkyries, il y a des chang il y a des chang dans tous les decks. Euh, dans beaucoup de decks du moins. Donc euh, voilà, essayez d'avoir au moins un Cosmo ou un armor avant. Et dans ce cas-là, oui, c'est très intéressant. Ça oh, C'est chiant. Il bah, y a déjà un murder world qui est révélé. Donc je vais sur celui-là. Si jamais je n'y ai pas accès, j'aurai au moins un lézard dessus. Le nexus. Ah, le nexus, ça peut être pas mal pour nous. Euh, ouais, le nexus, c'est pas mal. Let's go, let's go. On va Cosmo. Pour bon, notre main, elle va partir. C'est pas très grave. Il pourra pas détruire le Nexus. C'est important de Cosmo pour euh, bloquer sa Scarlet Witch. On a vu Angela, donc ça nous oriente plus vers des. des... Bon, ça peut être le deck, euh, je remonte en main des cartes, etc. Mais je pense qu'elle est magnifique, son Angela. En général, c'est plutôt des, des decks contrôle. Euh, Serra contrôle euh, Azmat, Serra contrôle classique, Angel Bishop, Serra contrôle Valkyrie. Enfin voilà, il y, y a plusieurs Serra contrôle dans la méta. Pardon, j'ai oublié de cliquer. Mais dedans, il y a Scarlet Witch dans à peu près toutes les versions. Donc je pense que c'est important de, de contrer la Witch. Boom, boom. Sunspot est super dans ce spot Ah quoi que Sunspot ça prend Killmonger Et il y a Killmonger dans son deck ah, Peut-être je vais quand même aller sur une autre ligne hein, Genre ça Ouais il y a Killmonger Donc ça sert à rien de mettre Et j'ai pas envie de mettre Armor et Sunspot à droite Ok Là juste ça voir après en termes de points. Parce que sans la chourie, euh, ça peut être un peu plus délicat. Après, on a quand même des points. Bon, le bishop il va être très gros, hein. Faut faire attention. Ah super, c'est ce qu'on voulait. Ouais, je pense que ça se tente en vrai. Il peut pas agir là-dessus. Il y a le cosmo, donc il peut pas Chang-Chi. En fait, si on est sous armor, faut faire attention parce qu'il peut, peut genre. Elle est belle aussi. Il peut enchanteresse into Chang-Chi. Je pense que là, c'est pas mal. Je pense qu'il est en train de se dire à droite, il n'y a pas beaucoup de points normalement en plus. Souvent il y a 5 points avec Polaris, Titania. Le Taskmaster, il peut pas le jouer sur Nexus, à moins qu'il ait la Shield. Hulk. S'il a qu'il hulk il aurait passé sûrement avec Sunspot. Donc en fait, en jouant mon Red Skull, entre guillemets, je lui ai dit, je lui ai dit et, et c'est le cas, j'ai pas Hulk en main. Parce que si j'ai Hulk en main, bah je passe. Et comme ça le sunspot, ça revient au même. Lui il coûte 1 mana. Comme ça, je prends plus 5 ici, on ne sait jamais. Donc voilà, le fait de rien faire. Le fait d'avoir joué Red Skull, ça veut dire bah j'ai pas.. Euh, j'ai pas Shiulk. Donc là, c'est peut-être plus facile pour lui de se dire il y a 5 points. Donc il a 26 à droite. Est-ce que les 26 je les bats Et j'ai pas 26. Vous voyez le fameux Killmonger. C'est important parce que là on, en... on perdait pas mal de stats quand même. On va voir. Mais Vous euh... voyez, il est à 23, on est à 27. Donc si à la place de. Donc si on est à. Si là on a 5 comme présumé bah, On enlève 4 Donc on est à 23 contre 23 Donc si on enlève 4 Ici On est à 28 ah, On gagne quand même ici Ça fait égalité là On gagne ici Et là on perd à l'écart Donc vous voyez on aurait perdu Typiquement si on n'a pas She-Hulk on aurait perdu Donc il a raison de rester Et là en fait on a top decké notre She-Hulk Alors si on avait eu Captain Marvel On avait 6 au lieu de 5 Et je crois que ça faisait gagner qu'on n'était même pas à égalité. Donc vous voyez, la, chi... la, la Captain Marvel ici faisait gagner à un point de plus. Mais vous voyez, ça, ça se joue pas à grand chose. Et, et en fait, c'est important, les informations. On comprend. Cette game, elle est assez intéressante parce que c'est un très bon joueur. En face, il est resté, il a bien compté. J'imagine, bon hein, qu'il soit resté, parce qu'il s'en fout. Mais je pense qu'il est, il est resté parce qu'il a compté et il s'est dit mais en fait, je gagne. En fonction des informations que m'a donné l'adversaire, je vais gagner cette game. Et sauf que nous, on a pioché la Chiel, quoi. Winget Ok. Énergie plus 1, ça change pas grand-chose pour nous malheureusement. Pas le bon tour pour l'avoir. Euh, ouais, ça sera juste Cosmo. Ce hein. sera ah, juste Cosmo. Mais ouais, cette Captain Marvel, elle est intéressante. Hein. Je trouve qu'en termes de trucs un peu tricky, alors évidemment si vous ne l'avez pas vous mettez Vision, hein. Vision c'est très très fort et Vision tous les joueurs jouent Vision, mais c'est vrai que la liste de moyenne avec la Marvel j'ai vraiment vraiment bien aimé. Et après si vous voulez vous faire kiffer avec Sauron vous mettez Sauron, mais par contre voilà faut enlever euh, Armor, euh, Cosmo etc, c'est un peu dommage. Moon Girl, bon. On a des points. Zéro Titania Armor. Ça fait des points. Je pense que ça, ça va pas suffire. On est vraiment derrière. Le fait qu'il n'ait qu plus Moon Girl sur T3, derrière il va enchaîner avec Dino. Dino. Je pense qu'on va prendre la foudre. Il est censé snap d'ailleurs ici. Même si on joue Shuri, je pense qu'il nous gagne clairement avec sa sortie. Ouais. ouais. Parce que là, il a un Dino en T4. Un Dino en T5. Ça fait des points. quoi. Euh, bon. On va jouer la Marvel. Alors on, on passe. Non, on va jouer la Marvel. Ouais le Rodino. Ouais c'est... Ouais, Là on va partir. Yolk. Là. Si on se déplace au mid on gagnera même pas. Et il va juste mettre un ton à gauche. Je pense qu'il va mettre un ton à gauche. Mais en fait ça changera rien. Alors, on est vraiment derrière partout. Bon, je suis sympa. Je vais snap, mais pour lui donner des points. J'ai perdu là. Je vais juste snap. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça, mais. Je vais faire... Bon, je vais faire ça, mais j'ai perdu. Mais je vais lui donner euh, 4 points là. Et avec un peu de chance, il resnap derrière, il prend 8. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de points. Je suis déjà infini, mais. Voilà, si jamais on peut aider l'adversaire. Alors, faut pas trop le faire non plus, parce que. Va faire play pour les gens qui jouent pas contre nous. Et puis je le fais pas souvent, mais là c'est vrai que j'ai envie de lui donner euh, des points. En fait, j'aime bien euh, j'aime bien ce skin de Dino. Et, euh, et ce skin de Moon, de Moon Girl est cool aussi. Enfin, voilà, il a un deck qui est intéressant, donc euh, il mérite ses 4 points ici. Bon, il a fait une petite erreur, alors ça l'aide pas en vrai de faire ça, parce qu'il a fait une erreur sur les snaps, il a pas snappé, donc c'est. Vous voyez, c'est nous qui lui donnons 4 points. Oh. merde, je lui vole 4 points. Je voulais voler 4 points sans faire exprès. Oh mon dieu. Je voulais lui donner 4. Oh mon dieu. Mais quelle erreur. Mais pourquoi t'as pas Mystique genre à gauche Ah non il peut pas. Mais, mais pourquoi t'as pas genre Rock Slide à gauche En fait t'as pas besoin de beaucoup de points. Tu mets juste un petit Rock Slide ici. Tu t'en fous de mettre des pommes de terre. T'es pas sous... Euh... C'est vrai il s'en fout de mettre des pommes de terre, dans des cailloux dans mon deck. Il, est il a pas de Dark Oak. Mais ouais mais là c'est pas possible. La dernière fois ça m'a fait, fait pareil. Genre, je voulais donner 8 points à un gars. J'ai rien joué du tout. Là j'ai quand même joué parce que voilà, histoire de. Histoire qu'ils se disent pas, tiens le gars il m'a donné des points quoi. Mais. Non mais là franchement c'est incroyable. je suis sur le cul franchement. Je suis sur le cul. Euh... Est-ce qu'on Armor Est-ce qu'on Titania Ça c'est bien pour nous. Euh, ouais. Bon, en vrai, on n'a pas de Killmonger. Hein. On peut Armor euh, même si on son spot. La dimension noire, ça peut être pas mal avec la chourie. Il faut juste bien timer. En gros. Ah, ouais, mais en termes de points, ça va. Si, ça se met pas trop mal en vrai. Si je fais Polaris ici, Shuri au mid, Taskmaster au mid. Euh non euh, crâne au mid et Tasmaster à gauche. Ouais. Plutôt cool. Donc Shuri au mid. Bon là on est censé snap, hein, évidemment. On a une curve. Une... En fait, Armor au Cosmo plus chouris, c'est snap. Oh il a des points. Donc là on va faire le le, le gros. Le suis, pas gros. Bah plutôt à droite en vrai. Plutôt à droite. Et euh. En vrai, je ferais presque. Est-ce que la Marvel, elle peut faire des choses non. Bon, En vrai, si je fais ça, j'ai sûrement perdu, non Ah, il peut pas Taskmaster sur Cosmo. Il va Taskmaster au mid et il me gagne au point. Après, à part si je Master ici. En fait, ça... Je pense que c'est tricky pour lui. Je vais Taskmaster au mid, mais je pourrais Taskmaster sur euh, Dimension Noire. Si lui, il fait Taskmaster sur Dimension Noire, on a gagné. Aero, donc GG. Ah non, pas GG. Ah non, pas GG du tout. Et si je faisais Taskmaster à gauche, il ramenait mon Taskmaster. Fallait avoir un truc à 1. Bah, vous voyez, lui, on voulait le gagner et on n'y est pas arrivé. Comme quoi, dans ce jeu, il faut vraiment vouloir perdre. <rire> Quand on veut perdre, en vrai, on ne fait que gagner. Euh... Ouais, c'était intéressant. Bon, là, c'était vraiment un, mi un miroir de con. Ça se jouait sur celui qui avait le plus d'early game finalement. Parce qu'à un moment, on fait tous T4, T5, T6. Lui, il a eu les petits T1 en plus. On fait que c'était bon. C'est intéressant comme match. C'est un match, où, finalement on l'a pas trop analysé ce match, mais vraiment on peut analyser un petit peu plus. Et en fait ce qui est chiant, je trouve dans ce match hein, d'expérience, c'est quand sur une ligne il y a une petite merde. Genre le, la chourie par exemple, en général, dans ce match-up-là, j'aime bien la mettre sur une ligne où il n'y a rien en face. Genre juste deux points sur une ligne. Mais deux points c'est relou, vous voyez, nous à la fin on n'avait pas la possibilité de mettre trois ou cinq sur une ligne. C'était juste notre ton. Quicksilver domino Alors ça c'est particulier Quicksilver et domino Ma foi Euh ouais Donc là on va le garder sur un T6 lui Le petit 5 points sur T6 Là on a chouri au mid euh, on aura nulle part euh, Captain Marvel nulle part peut-être Ou passe Pass chez Ultas euh, Master je pense que ça a l'air, euh, en termes de points, je pense que c'est suffisamment ok. Ouais. Je pense que c'est bon comme ça. Il y a la Marvel, mais. Et il aurait du Marvel sur Tour Star qui prenait. Ah non, mais c'est vrai qu'on est allé limbe. Mais ça change rien play. en vrai dans mon fait, Je fais ça et ça. Euh non, ça et ça. Bah, en fait. Ah si, c'est ça et ça. En fait, dans son deck, il n'y a pas de chang chi Donc je pense qu'on peut se permettre de, de, de Tasmaster à gauche. Agatha. Oh, c'est Agatha. Et là, en fait, on a une jolie... Euh, ça, plus ça et là. Comme ça, on peut, voilà, on, peut, on, peut, on peut aller un peu où on veut avec notre Captain Marvel. On peut rester, mais je pense que... Oh, c'est bizarre son deck, hein. Deck fort étrange. Deck fort étrange. Bon, écoutez, on fait une petite dernière. Il ne faut pas déconner, ça reste du Shuri 0. Mais vous voyez, il y, y, y a des counters là où on croise pas beaucoup de Valkyrie. Après, Valkyrie, ça coûte 3000. Euh... Mais c'est une très bonne carte contre ce deck-là. Mais vous voyez, il y a aussi une polyvalence avec ce deck. Alors, je pense que ce sera nerfé. Hein. Je pense que Shuri, euh... les, les devs, si ne dis pas de bêtises, ils ont dit que. Ils... Voilà, ils étaient contents de leur dernier nerf et je pense qu'ils ont été super, leur nerf, avec Thanos, souris et tout. Mais c'est vrai qu'ils voulaient faire des, un peu des, des nerfs euh, euh, micro-précis, quoi. Ah enfin, vous voyez, méga-méga-précis. Ce qu'ils sont, je trouve, hein. On n'engage que moi, mais ils sont arrivés à faire, je trouve. Par contre... Là, il faut aller un tout petit peu plus loin maintenant. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas détruit Shuri, ils n'ont pas détruit Thanos, mais ils n'ont presque pas nerfé assez. Mais en tout cas, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Je pense que là, voilà, tu rajoutes un petit un, coup derrière la tête. Un, tu dé, rajoutes un, dernier, un petit coup derrière la tête au, au, deck, euh, au deck Shuri et au deck Thanos. Je pense que tu as un truc très intéressant. Euh, peut-être Thanos ne pas faire piocher sur toutes les pierres. Certaines pierres ne doivent peut-être pas faire piocher. T'as la pierre jaune qui fait piocher d'autres pierres, mais peut-être que ta pierre de mana, Bah tu, t'en fais que c'est pas une pierre de pioche. Enfin t'enlèves une ou deux pioches sur des pierres et je pense qu'il y a moyen de faire que le Thanos soit toujours intéressant mais moins fort. Là c'est pas mal. Titania en général, on va la jouer quand on a une carte sur le board et, quand on... et on fait 1 et 1. Et en fait ça nous permet de. Lui s'il joue un truc à droite, ça le permet de le bloquer. Vous voyez, totalement. Donc comme ça on avait, on avait gagné. S'il jouait son Darko à droite, on gagnait. Parce que nous, on aurait été à 2, lui il aurait été à 4. Et il suffisait de mettre une créa pour passer à 3 sur le dernier tour, évidemment, et récupérer. Bon, on est pas mal hein. On a notre sunspot qui grossit ici, c'est intéressant. Bon le Darko qui fait un peu peur. Mystique. Bon, il bourrine un petit peu trop au mid, non Franchement. En même temps, il peut pas jouer à droite. Oui. Ah, il peut en hein, vrai. Ouais. Pourquoi il n'a pas Mystique à droite Ah, il y a Cosmo. Euh, ok, bon, va falloir quand même récupérer notre Titania. Sachant que c'est lui qui commence. Il va jouer une carte. En vrai, il va jouer une carte. Il va nous rendre Titania. Nous, on va jouer une carte. On va lui rendre Titania. Donc, à moins qu'on joue deux cartes. Genre ça et ça. Par contre, ici, on a 3 mana, Donc, on passe à 12. Il est à 4. Il va peut-être gagner ici. La question, c'est est-ce qu'il va... Ou alors, il joue qu'une carte ici. Ça fait 3 à 3 et on gagne. Mais on ne gagne pas forcément. On passe à 13. Lui, il est à 3. Il fait Chavez. Je pense que je vais faire ça un peu grid mais je pense qu'il va jouer un truc à droite et s'il joue un truc à droite c'est bon. Ok donc vous voyez il a joué parce qu'il considérait que j'allais moi jouer un truc donc, voilà bon c'est un peu tricky euh, on peut se tromper en général ce play là je le réussis assez souvent c'est même de mémoire, j'ai pas un play où l'adversaire a pas fait ce que j'avais prévu. En tout cas sur ce spot de Mojo World avec Titania, mais ça peut arriver qu'un très bon joueur euh, soit un peu second degré dans votre raisonnement et finalement ça vous contre. Bref, merci à tous. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. C'était le meilleur deck de la muta. Voilà, je, je vous propose. Euh avec un peu de honte, mais c'est quand même important. Il faut pas... Je ne peux pas présenter que des decks euh, cool, on va dire. Il euh, y a aussi des decks forts qui ultra dominent. C'est un jeu de cartes. Il y a des tiers, il y a des tiers S, des tiers 1, des tiers 2. Mais ça ne veut pas dire que le deck est incontrable. Euh, loin de là. Et ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt cool. D'ailleurs, euh, je n'ai pas présenté quelques petites vidéos avant pour vous. Des vidéos qui peuvent contrer ce deck là. Entre autres, le deck Serra Control avec Valkyrie, que je vous invite à regarder, qui est sorti hier. Et, euh, et puis voilà, je vous invite à venir en stream évidemment si vous avez des questions, les poser dans les commentaires. Euh, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!